Les amis bienvenue sur ma chaîne Eden gaming aujourd'hui j'ai quelque chose à vous présenter l'Evercard l'Evercard RDL je l'ai eu pour 72 euros au lieu d'une centaine d'euros sur amazon prime je vous fais voir l'arrière donc c'est parti je vais ouvrir tout ça alors voici la console portable Là, je vois qu'on peut mettre un câblage HDMI, on peut le relier à la télé. Là, je vois qu'on peut mettre un casque ou des écouteurs. Là, c'est pour recharger, juste à côté. Et là, on a le volume. Pour mettre les jeux, c'est juste ici, j'en avais déjà mis un dedans. Celui-là. Euh, au début, j'avais mis dans ce sens-là, mais en fait, c'est pas comme ça. Hein. Vous mettez l'image du jeu face à la console. Hop. Vous enfoncez la cartouche et c'est bon. Le jeu que j'ai mis dedans, il était dans le pack. Je vais vous les montrer tout de suite. Voilà, j'ai ces trois jeux. J'ai eu ces trois jeux dans le pack. Alors par contre, j'ai euh, un de 1, 2, 4, j'ai pas le 3. Donc ne me demandez pas pourquoi. Hein. Ça j'en ai aucune idée. Actuellement il y a une vingtaine de jeux dessus. Euh, qui sont en vente à l'unité et mieux sûr avec j'ai le petit câble et la notice maintenant je vais tester la console alors pour allumer c'est ici Ouais, donc là euh... donc là il me propose pas mal de jeux donc le plus connu c'est Pac-Man, hein. on va tester ça je vais pas faire le jeu au... jusqu'au bout, hein. c'est juste pour montrer un peu Donc c'est que des jeux rétro Après quand on se met on a du mal un petit peu à s'arrêter j'avoue <rire> Bon en gros voilà Donc là sur start ça met pause Là je suis en pause euh, Pour quitter il faut aller sur le menu Donc c'est écrit en anglais hein. je pense pas qu'on puisse mettre en français Je vais regarder ça d'ailleurs on peut mettre en allemand, italien, espagnol, portugais, français. Oui, on peut. On va tester un autre jeu, allez. Un jeu de quad. Là aussi, donc il y a une, une autre version de cette console là qui va bientôt sortir, qu'on peut précommander dès maintenant. C'est la version euh, console de salon. Voilà. Donc moi je ne je, je, je sais pas si j'apprendrai. Je pense que oui. Hein. Donc c'est pas vraiment une console émulateur Parce que comme vous voyez euh, Je vous ai fait voir tout à l'heure euh, Les boîtes comme ça Un émulateur généralement Vous avez tout dedans Là, euh... Là faut vraiment avoir Les cartouches quand même Choose your race essaye allez hop ouais, Je suis bonhomme vert bon, C'est sûr que le mieux c'est Pac-Man, hein. après les autres jeux... Euh... <rire> Ça fait un peu bizarre, quand même. Moi, j'ai pas connu... Euh, enfin, j'ai connu les vieux jeux, mais pas longtemps, quoi. Puis moi, à l'époque, j'étais plus euh, sur l'Amiga. Les gros ordinateurs, là. Voilà, en gros. Donc là, j'ai mis pause. Hop, je retourne sur le menu. Quick game. Voilà. Alors, est-ce que je devrais vous recommander cette console Ah, écoutez, ça vaut pas une Switch comme. Elle est presque aussi grosse que la Switch Lite. Donc, ouais, ça vaut pas la Switch. Mais alors, pour les collectionneurs de jeux, jeux rétro, surtout, c'est quand même 200 euros moins cher que la Switch. Et 100 euros, à peu près 100 euros moins cher qu'une Switch Lite. Bah, sinon, euh, niveau apparence, bah, je trouve que c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du design de la console. Vous pouvez me dire aussi si vous l'avez. Alors là, je suis en train de regarder sur la boîte. Elle fait 4 heures d'autonomie. Son écran est de 4,3 de large. Moi, ce que j'aimerais bien retrouver comme jeu, c'est Super Frog. Mais alors, je ne l'ai pas vu là-dedans. Je pense pas que c'est sorti encore. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui connaît ce jeu-là, Super Frog, euh, qui était sur Amiga l'époque que j'ai connu sur Amiga, si vous savez où je pourrais retrouver ce jeu-là, n'hésitez pas à m'en faire part. Même si c'est un remake ou... ou le jeu de l'époque, je m'en fous mais j'aimerais trop retrouver ce jeu parce que bah la nostalgie quoi <rire> donc là euh, avec le pack avec les trois jeux là j'ai 37 jeux normalement c'est ce qu'il y a d'écrit sur la boîte hein. et euh, donc euh, j'ai regardé sur Amazon il y a une vingtaine de boîtes de jeux comme ça disponibles qui sont en vente à l'unité c'est à peu près entre euh, 15 et 20 euros moi j'essaierai de, les... de les trouver plus euh, en Occas parce que je préfère euh, des jeux switch ou des jeux euh, sur le Store. donc euh... Donc euh, c'est pas ce que je ferais passer euh, en premier. Bon bah voilà, hein. bienvenue dans la collection. Quant à vous les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut